Euh, Elisabeth Borne va euh, proposer au syndicat euh, de les recevoir en début de semaine prochaine. Est-ce qu'il faut mettre euh, cette loi, ce projet de loi sur pause, Marina Ferrari C'est ce que demande le Modem, si j'ai bien compris. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que demande le modem, en fait. Que euh... demande le modem Alors, euh, Composante vais... importante je... de la majorité, je le rappelle. Merci oui. de le rappeler. Oui. Alors, ce que demande le modem, c'est très clair. Nous avons entendu euh, la proposition de dialogue de Laurent Berger, qui a été donc euh, d'hier hein, oui. matin, et nous avons souhaité rétablir le dialogue. Je la crois CFTC que... a, ma... a fait la même proposition. Absolument. Hein je, je crois, crois, crois. que c'est important de se remettre autour de la table pour discuter autour de ce texte. Euh, ça faisait plusieurs mois maintenant qu'il n'y avait pas eu ce dialogue, donc c'était le souhait du modem que cette main tendue soit saisie. Moi, je me réjouis aujourd'hui que la Première ministre l'ait saisi en proposant à nouveau une rencontre à l'intersyndicale. Je crois que c'était important. Après, pour nous, l'idée, ce n'est pas de remettre en cause le texte. Moi, je l'ai défendu en commission des finances. Je ne vais pas me dédire aujourd'hui devant vous. Euh, c'est un texte qui est nécessaire pour l'équilibre de notre système de retraite. En revanche, il y a des dispositions dans le texte, notamment une clause de revoyure qui est un peu passée sous les radars, mais sur laquelle il me semble qu'il faudra qu'on travaille, notamment puisqu'à horizon 2027, vous savez, c'est l'horizon que nous avons fixé dans cette clause de revoyure. Si des paramètres ont évolué, alors on pourra rediscuter. Et je crois que c'est important aujourd'hui de reprendre mais, le dialogue. C'est ce que nous avons voulu défendre et la première ministre nous mais, a entendu. En oui, satisfaire. elle vous a entendu, mais enfin que peut dire la première ministre parce que. Bah euh, moi, je ne fais euh, pas je... de politique fiction. Je laisse non, non, la première ministre propre, responsable de ses propos. Alors voilà. qu'aimeriez-vous qu'elle dise moi, moi, aujourd'hui que aux syndicats moi, qui que vont le... en, ceux qui iront. Moi j'aimerais que le dialogue euh, se, se reprenne avec la totalité de l'intersyndicale et, et, et monsieur représentant de la CGT nous dira la position aujourd'hui de la CGT. Voilà, je crois qu'on a encore des choses à, à, à traiter autour de ce texte. On a la question de l'emploi des seniors qui est... Qui est extrêmement importante, l'égalité salariale homme-femme, enfin, la pénibilité euh, de, demain, euh, les carrières longues, puisqu'on a vu qu'il y avait des, des, des soucis sur les carrières longues, tout cela, il y a des dispositifs qui sont dans le texte qui parfois, peut-être, ont été mal expliqués, je, je prends ma part de responsabilité euh, dans la présentation que nous ah. avons pu faire de la réforme, mais je crois que oui. nous avons des choses à discuter pour l'avenir qui sont très importantes Je voudrais rebondir sur ce que dit oui. monsieur, parce que c'est important Moi ce matin j'étais en ligne avec un, un commerçant artisan de, de Savoie qui est, qui est hôtelier-restaurateur et qui me disait que ses réservations s'annulaient les unes après les autres euh, du fait des mouvements de grève et que euh, bah, il était aujourd'hui, euh, il subit déjà en plus la crise euh, énergétique mmh. donc il est dans une difficulté économique majeure aujourd'hui c'est des de notre économie qui sont quand même menacés par ces mouvements sociaux donc je crois qu'à un moment il faut aussi qu'on trouve une phase d'apaisement pour que l'on puisse justement euh, continuer à soutenir notre économie c'est extrêmement important. Je voudrais revenir sur l'idée tout à l'heure de, de monsieur, euh, on évoque une pause mais de fait vous l'avez rappelé dans votre préambule mmh. il y a une pause en ce moment puisque le conseil constitutionnel mmh. rendra son avis le 21 mmh. avril vous l'avez oui. rappelé. Donc mettons à Profit, avant période, le 21 avril. Voilà, avant le 21 avril, pour discuter euh, ensemble et pour régler les points qui, aujourd'hui, méritent toute notre attention. Vous, vous, vous les avez rappelés. Hein. Euh, juste sur la clause de revoyeur, vous dites oui, ouais, ouais, bon, c'est un gadget. enfin, la clause de revoyeur en 2027, quel âge, à quel âge serons-nous pour la retraite À 63 ans et 3 mois donc, moi, je pense que ce n'est pas un gadget. – Réforme touraine. – Voilà, absolument, avec l'accélération de la réforme touraine. Mmh. Donc, il faut discuter, il faut voir les paramètres. Je vous rappelle que 100 000 emplois seniors de plus, c'est un milliard de recettes supplémentaires. Donc, on a des vrais enjeux à travailler ensemble, et moi, je souhaite qu'on puisse ah se bah mettre autour de la table à pour à les travailler. – Si on arrive à mettre un emploi à 100 000 seniors supplémentaires, c'est vrai qu'on remplit les euh, caisses. – Marina Ferrari. Oui, alors moi je voudrais revenir sur, sur plusieurs choses d'abord moi je, je ne dénie absolument pas le droit de grève il est constitutionnel, vous l'avez rappelé ce que je remets en cause en, en revanche en ce moment c'est les violences en marge des cortèges et oui. on voit bien la, les problématiques auxquelles nous sommes, nous sommes confrontés euh, aujourd'hui sur le, le, la légitimité de la loi, moi je ne partage pas votre sentiment, euh, ou alors on part dans un débat philosophique comme vous l'avez dit la loi aujourd'hui, elle a été effectivement votée bon, l'instrument du 49-3 qui est tout à fait légal et constitutionnel a été activé euh, je le dis, je le dis euh, librement moi c'était pas, pas ce que je reste J'aurais souhaité, souhaité qu'on aille jusqu'au vote. Bon, jusqu'au vote Jusqu'au vote. Le gouvernement en a décidé. C'est peut-être la meilleure des solutions. Mais oui, enfin, on, on, ça. – On ne le saura jamais. Non, mais non, nous, nous, nous, jamais. nous ne le saurons jamais. Euh, tout est-il que c'est est un, un instrument qui a été utilisé c'est la centième fois qu'il est utilisé sous la 5 République quand même, donc c'est pas non plus un instrument qu'on a sorti du tout. Le gouvernement a sorti du chapeau comme ça. Moi j'ai présenté le texte en commission des finances pour avis, il a été adopté. Ensuite, euh, il a fait son chemin au Parlement, on a eu une obstruction parlementaire dont tout le monde a largement parlé. Il est parti au Sénat, il a été adopté. En commission mixte paritaire, elle a été conclusive, donc un accord a été trouvé. Je tiens à le rappeler parce que j'ai quand même entendu certains collègues députés dire que les commissions mixtes paritaires c'est du bidouillage, alors qu'on en fait tout le temps au Parlement, sur toutes les lois quasiment, oui, il y a des commissions de mix paritaire. Donc à un moment, je veux bien, mais on ne peut pas non plus raconter n'importe quoi. On est dans une démarche législative qui certes peut heurter la sensibilité de certains, mais qui est légale. Donc moi je m'inscris en faux par rapport à, à, à ce qui était dit, par rapport à la légitimité du texte. J'ajouterais que les représentants au Parlement, vous, les élus, nous avons une légitimité qui est celle des urnes. Nous avons été élus. En tout cas, pour le, le, les députés, au suffrage direct par nos concitoyens. Voilà. Bon Après, sur le dialogue, moi, sur le terrain, je rencontre toutes les organisations syndicales. Et, et j'en ai encore rencontré euh, dernièrement. Euh, le dialogue se passe bien. On arrive quand même à échanger sur le fond du sujet. Euh, sur la pénibilité du travail, sur... on, on, on l'a évoqué avant... Sur tous les sujets sur lesquels on doit aller justement pour pérenniser notre système et réussir le pari d'équilibrer ce système à terme. Et je souhaite que le dialogue reprenne le plus vite possible pour qu'on puisse avancer. – si Et voilà pourquoi cette mesure sur, sur la, elle est désormais illégitime. Sur le fait d'avoir bon. été dépossédé de la possibilité de voter la loi, je m'excuse, mais moi j'ai très mal vécu l'obstruction parlementaire qui a été faite pendant trois oui. semaines au Parlement. Vrai euh, aussi. Parce qu'on a, on a été au Quand, quand Jean-Luc Mélenchon fait son tweet en disant « Êtes-vous tant pressé d'être battu, donc ralentissez les débats » Excusez-moi, mais moi je suis mais... convaincu. Alors, on ne pourra jamais qui a le imposé un cadre restreint. madame non, mais moi mais je suis convaincu. Que que nous avons été dépossédés aussi qui par l'instruction parlementaire et de et ces de mais moi je veux bien qu'on Mais que je vous dis. Moi, je suis Je suis Emmanuel, Emmanuel Macron a eu du vote et Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas du vote. Alors, moi je vous que les je ne suis pas encarté à la France insoumise. Sur Juste sur la limite d'âge, monsieur. Pas genre monsieur Hamard, sur la limite d'âge, on n'a pas mis une limite d'âge à 64 ans comme ça, sortir du chapeau. On l'a mis parce qu'on a un, un équilibre budgétaire à tenir pour équilibrer débat, madame, vous perdu. cette retraite à horizon 2030. Vous l'avez perdue ce débat, bon, on ne va pas y revenir. Mais, vous perdu. peu importe on est perdu je vous explique vous pouvez revenir suite, Vous m'avez remonté les bretelles parce que je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Alors ayez au moins la délicatesse de ne pas le faire maintenant. Sur les 64 ans, monsieur, c'est une limite d'âge qu'on a fixée pour équilibrer le système à horizon 2030. Et on ne l'a pas fait ni pour vous berner, ni vous vous reprendre pour ouais. des lapins de 500. Ah oui avez... nécessaire, vous avez raison. Je partage le fait qu'on n'a peut-être pas suffisamment fait de pédagogie, mais dans le, le, le traitement médiatique qui est fait aujourd'hui avec cette accélération, il était difficile d'aller dans le fond des choses, alors que le texte contient beaucoup de, de mesures correctives hein, par rapport aux inégalités de la vie. Vous avez parlé du problème des petites retraites, il y a beaucoup de mesures sur le sujet, notamment pour les femmes. Euh, alors là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une nécessité par rapport à cette réforme concernant la dette publique. J'ai eu l'occasion de le dire dans l'hémicycle lors d'une intervention, puisque certains sur les bancs, notamment de l'extrême gauche, nous accusaient de vouloir nous maintenir dans une dépendance au marché financier. Or, si on ne fait rien, à horizon 2030, vous le savez, la dette conjoncturelle sera de 150 milliards d'euros, à laquelle il faut ajouter aussi la dette structurelle du système de retraite, François Bayrou l'a bien démontré, qui est de l'ordre de 40 millions d'euros par an. Comment millions? on va financer non, cette... Milliards. Oui, 40 milliards C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État aversé... Attendez, laissez-moi terminer, je vais au oui, bout de mon raisonnement. Donc si retenez. on doit, à horizon 2030, aller hum. financer cette dette sur les marchés financiers, hum. qui va organiser une dépendance supplémentaire eh ben, c'est ceux qui aujourd'hui ne défendent pas cette retraite, cette réforme. C'est ce que j'ai expliqué dans l'hémicycle parce que on a tendance toujours à avoir l'immédiateté mais pas les conséquences aujourd'hui de notre dépendance au marché financier. Alors, Marina, Et c'est important de rappeler euh, cette question euh, là. C'est que... aussi une question morale vis-à-vis ouais. -vis des générations futures. J'ai compris à le couler. point de vue. Je voudrais juste répondre. La réforme, elle a jamais été là pour financer autre chose. Vous avez dit on a annoncé qu'elle était là pour financer si, si. Euh, non, absolument pas. La première si, ministre si. a été très claire sur <rire> le sujet, pas un euro qui sera qui qui, qui sera issu de cette réforme n'ira autre chose que le financement des retraites. Deuxièmement, les marchés financiers, on répond pas aux marchés financiers aujourd'hui. On assure, on vise à assurer la pérennité du système de retraite par répartition et aussi on travaille pour les générations futures parce qu'aujourd'hui il ne faut pas oublier que c'est les cotisants actuels qui payent les retraités d'aujourd'hui. Donc si on veut que le système dure dans le temps, il va bien falloir qu'on équilibre les choses et c'est ça la solution. Et en même temps, c'est une question de souveraineté aussi, d'indépendance par, par rapport aux marchés financiers. On ne peut pas continuer à créer de la dette comme on l'a fait ces dernières années. Et monsieur a raison de ce point de vue. Enfin, l'Europe a rien à voir là-dedans. Euh... On regarde les âges moyens dans les différents pays européens, on n'est pas du tout aligné Donc ça n'a rien à voir et ce n'est pas un dictat de l'Europe aujourd'hui. Euh, à... Sur le fonds de réserve, oui. je voudrais juste parler des fonds de réserve des retraites. J'ai entendu beaucoup faire de marge. choses, notamment venant euh, à la fois de la CGT et à la fois des mouvements plus à gauche dans l'hémicycle, sur le fait d'aller prendre l'argent qui est dans la CADES aujourd'hui, qui est une caisse oui. là, pour le remboursement de la dette sociale. Voilà. Mais c'est oublié aussi que dans l'histoire, vous êtes historien, monsieur l'a rappelé, euh, dans la CADES aujourd'hui, il y a des sommes qui proviennent des caisses de retraite qui ont oui. été provisionnés sur l'appurement de caisses de retraite. Donc c'est nier aussi l'utilité de la CADES. Et toute dette, pour moi, doit être remboursée. C'est notre responsabilité de rembourser la CADES, et non pas de Exactement. faire rouler la dette, comme on a pu l'entendre au Parlement. Pour moi, c'est une forme d'irresponsabilité budgétaire. Terminé, Alors, euh, Marina Ferrari. Merci. Euh, moi, je, je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur. C'est vrai qu'on a, on a certainement eu un problème de méthode. Euh, je veux dire, depuis tout à l'heure, on en discute entre nous. Euh, la loi travaille à venir. Alors, Certains disent qu'elle aurait dû venir avant, peut-être, euh, qu'on présente oui. la réforme de retraite. Oui bon. C'est comme ça maintenant, on ne va pas pleurer sur le lait renversé. Cette loi travail à venir va être extrêmement importante sur les problématiques qu'a évoquées. Partage qu des richesses Absolument, qu'a qu évoqué l'auditeur dans son intervention. Sur le fait que cette réforme aujourd'hui des retraites soit vécue comme quelque chose d'anti-Macron, euh, oui, je partage ce sentiment. Moi, quand je, je, je suis en circonscription et que je rencontre euh, nos concitoyens, je n'ai pas du tout lâché le terrain. Moi, je ne suis pas du genre à aller me planquer derrière mon petit doigt. Euh, ce qu'on me dit, c'est que très vite, on parle des retraites, évidemment, et puis après, on part sur autre chose. On part effectivement sur les conditions de travail, on part sur la, la problématique du pouvoir d'achat qui est importante. Quand je rencontre des entreprises, c'est leur problématique de recrutement, etc., etc. Donc, tout ça, il va falloir qu'on le travaille. Et je suis désolée de vous le dire, mais c'est le dialogue social. Moi, j'y crois oui. encore. Voilà, le dialogue social. Et et je bien, souhaite merci. souhaite qu'on y arrive. Merci à vous.